La journée hier du, du salon de l'habitat, la première journée, la typologie des conflits euh, qui nous ont été apportés, c'est en priorité en fait, des conflits voisinage aux propriétés. Euh, il y a aussi euh, un conflit en fait, dans le domaine de la santé, et c'est euh, surtout, surtout les problèmes de voisinage. Alors Les entretiens ils durent normalement une demi-heure, c'est des entretiens gratuits bien évidemment, que, que le salon de l'habitat et les médiateurs professionnels proposent. Par leur partenariat et pendant cette demi-heure, euh, en fait, les, les gens arrivent et se demandent un petit peu euh, la médiation, oui, bon, c'est quoi. Et au bout d'un moment, euh, à force de donner des éléments techniques, en fait, ils se rendent compte que euh, c'est pas les éléments techniques ou juridiques qui sont importants dans le conflit, mais finalement, c'est la, la charge émotionnelle qui vient polluer finalement la relation. On part, part d'une situation où il y avait une confiance entre les acteurs du conflit. Et, où il y a, a complètement une défiance, même une méfiance, qui, qui, a, qui aboutit au conflit. Euh, donc en une demi-heure, en général, les gens arrivent avec des éléments techniques, ils amènent leur dossier, ils amènent leur dossier juridique, et ils ressortent en se disant, il y a peut-être une autre solution, peut-être une autre voie pour résoudre le conflit, qui finalement dure des fois depuis 40 ans, il y a notamment un problème de copropriété, donc, les personnes sont venus voir, et ça faisait 40 ans que la personne était en conflit avec le syndic, et ça fait 40 ans, et tous les ans, il y a des éléments techniques, juridiques, il y a des procès, il y a des appels, il y a des éléments de, de droit qui viennent polluer, alors que finalement, euh, le problème est à la base émotionnel. C'est une non-reconnaissance euh, des individus qui fait qu'on euh, atterrit dans un conflit euh, sans quitterner.